Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de mars, ben, ça va être un petit peu mouvementé, mais bon ça démarre bien avec le Soleil en Poisson jusqu'au 20, euh, et le Poisson pour le Capricorne c'est un secteur d'échange. Hein? Alors d'échange, bon on sait que vous n'êtes pas toujours très bavard vous les Capricornes, vous êtes plutôt même comme on dit, des taiseux, euh, hein, vous aimez pas, vous êtes un peu bourru comme ça, mais alors en période Poissons, vous avez une autre manière de communiquer qui est euh, totalement dans l'implicite, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des gens avec qui vous n'aurez pas besoin de vous expliquer, vous vous comprendrez intuitivement. Hein. Donc ça c'est vraiment un point fort, hein. euh, par exemple dans les affaires, dans le dans n'importe quel boulot, hein, le fait de vous trouver avec quelqu'un qui va vous comprendre et que vous allez comprendre sans avoir à vous lancer dans de grandes explications, bah eh ben ce sera pas mal. Et c'est la même chose si vous avez des démarches à faire, si vous avez quelque chose à écrire, euh, si vous avez euh, des rendez-vous, alors à chaque fois vous, vous serez avec, en, en lien avec des personnes avec qui ça circulera bien. Hein? et vous n'aurez pas besoin euh, de, de, de vous expliquer pendant des heures. Alors évidemment si vous faites un entretien d'embauche, bon, il vaut mieux quand même parler un petit peu, hein? ne restez pas silencieux, dites ce que vous avez à dire sur vos même sur vos compétences, euh, essayez de de vous valoriser, ce qui n'est pas toujours le cas, vous, vous, vous voulez être dans le dans le vrai, dans l'authentique, vous êtes euh, quelqu'un de sincère. Hein? Euh, mais parfois il faut un petit peu en rajouter quoi, pour essayer de, non pas d'impressionner, mais pour faire bonne impression, ce qui est tout à fait euh, différent. Donc après le 20, le soleil sera en bélier, et là aussi il faudra être un petit peu, euh, comment dire, euh, vous énerver un petit peu, hein? il y aura certainement euh, du retard dans certaines choses, donc il faudra euh, mettre le turbo. On en vient à Mercure, euh, la planète euh, qui gère vos échanges et qui euh, euh, donc est un petit peu en vedette là, hein, euh, avec le soleil en poisson et puis elle va revenir en poisson elle aussi, donc euh, bon, elle commence le mois, euh, cela dit, euh, bah, jusqu'au 16, hein, elle est en Verseau, euh, donc dans votre secteur d'argent, il y a forcément, comme elle est rétrograde jusqu'au 10, une affaire qui n'a pas été réglée, qui a traîné euh, de l'argent qu'on vous devait, ou euh, vous voyez, un, un travail qui n'a pas été payé par exemple, euh, et, ou alors ça peut être une surprise, hein, si vous pouvez euh, avoir euh, une fois que Mercure aura repris sa marche directe, c'est-à-dire entre le 10 et le 16, vous pouvez avoir une surprise euh, sur le plan financier, mais enfin bon, comme euh, euh, vous n'êtes pas facile à surprendre, euh, bon, peut-être que vous trouverez ça normal. Bon, toujours est-il euh, qu'après euh, le 16, Mercure va être en, en poisson. Hein, elle va passer, repasser plutôt, euh, là où elle était passée au mois de février, et surtout elle va passer sur les traces du soleil qui, était, qui est donc en Poissons. Euh, bon, enfin pas très... Plus très longtemps euh, puisque le vin, il sera en Bélier, donc euh, bon. Quoi qu'il en soit, ce mercure euh, en poisson va forcément être positif aussi pour vos échanges, rendez-vous, démarches, déplacements... Euh, alors est-ce que ce sont des déplacements professionnels, des petits déplacements pour le plaisir, des visites, euh, bon si vous ne travaillez pas, euh, peut-être vous allez aller visiter des, des gens, euh, euh, bah justement parce que vous cherchez du travail, euh, ou alors euh, bon on peut aussi venir vous voir pour x raisons, vous voyez c'est le mouvement hein, avec Mercure, c'est le mouvement qui domine et puis Mercure va faire de bons aspects, elle va être en, en, en sextile, enfin bon aspect avec Uranus, donc là aussi vous pourriez avoir un rendez-vous que vous n'attendiez pas, une proposition euh, euh, qui vous surprendra, vous étonnera, ou alors vous rencontrerez quelqu'un au coin de la rue que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et pareil, il y aura de la surprise au programme parce que avec Mercure et Uranus, il euh, y a de l'inattendu, c'est obligatoire. On en vient à Vénus, hein, planète d'amour et d'argent. Euh, bon, elle est au début du mois, pas, bon les cinq premiers jours. Hein. Elle est en bélier, donc dans votre secteur de la famille, il peut y avoir des petits désaccords hein, en famille ou quelque chose... Euh, bon elle, est, elle va être en dissonance avec saturne hein, qui est chez vous, donc forcément il peut aussi y avoir de la tristesse, il peut y avoir un petit peu euh, comment dire, de nostalgie, euh, quelqu'un qui vous manque, euh, ou alors vous vous sentez seul, mais ça ne va pas durer parce qu'après le 5, Vénus elle rentre en Taureau et alors là hein, elle va se déchaîner, en tout cas pour vous les Capricornes, parce que d'abord le Taureau est en bon aspect avec vous, Vénus est très forte en Taureau, elle va être en bon aspect avec toutes les planètes qui sont chez vous, donc bon, que demande le peuple? C'est vrai qu'il il peut y avoir une crise, hein, surtout la semaine du 16. Euh, il peut y avoir une crise un petit peu générale, hein, je ne dis pas pour vous, peut-être que pour vous il peut y avoir un, quelque chose d'injuste, hein, cela dit, c'est très possible. Mais avec Vénus qui arrive, bah les choses vont s'arranger forcément, il y a quelqu'un qui va euh, très certainement euh, être actif pour vous, actif pour euh, si jamais on porte atteinte à votre image, à votre renommée, eh bien il y a quelqu'un qui va être là pour arranger les choses. Hein. Donc ne vous faites pas de soucis, ne dramatisez rien, hein, ce qui est quand même un petit peu votre tendance au départ. Euh, euh, de toute façon avec cette Vénus en Taureau, il y aura vraiment de l'amour qui s'exprimera sous forme d'aide, sous forme de... Peut-être que la personne valorisera vos qualités, euh, et voyez, vous vous sentirez mieux quoi, vous, vous serez plus à l'aise avec votre image grâce à lui ou à elle. On termine avec Mars, hein, votre planète d'énergie. Elle gère toutes vos énergies, votre vitalité aussi, tout comme le soleil d'ailleurs. Et Mars, elle est dans votre signe, voilà, tout le mois dans votre signe, et alors elle fait des rencontres. Alors, d'abord elle est en bon aspect avec uranus ça c'est sûr donc hein, euh, vous pouvez prendre des initiatives premier décan euh, surtout en début de mois hein, parce qu'après bon elle va avancer alors euh, elle c'est vrai que euh, elle va faire conjo des conjonctions euh, qui peuvent à, à, à la fois être positives et, et négatives. Donc c'est très difficile à interpréter hein, comme conjoncture, euh, surtout la semaine du 16 hein, où elle va ben y avoir une conjonction Mars... Euh, euh, mars, euh, Jupiter, Pluton. Euh, alors qu'est-ce qui peut se passer? C'est la semaine entre les deux tours des élections. Si jamais c'est pas personnel, disons que vous allez beaucoup vous passionner, peut-être beaucoup discuter, beaucoup vous disputer à cause de la politique, hein, ça n'est pas exclu. Euh, mais maintenant sur le plan personnel, c'est sûr que là il va falloir faire attention à... peut-être qu'on peut... Qu peut euh, que vous pouvez être victime de quelque chose d'injuste. Hein. Euh, là je parle surtout pour le troisième décan, hein, les autres... Euh, il euh, n'y a pas du tout euh, de problème. Hein? Surtout le 3e décan qui reçoit toutes ces planètes lentes euh, et euh, Mars qui passe dessus. Euh, bon, euh, vous savez, Mars souvent elle allume la mèche, hein? donc euh, ça peut être vraiment un, un problème d'injustice ou un scandale ou, ou quelque chose comme ça. Hein? Alors